on va pas se faire mentir les amis, à les pixels en ce moment, c'est vraiment le best des best des serveurs. Donc, malgré euh, le titre de la vidéo, vous allez être sûrement en train de vous dire « What the fuck, Alcon Comment t'as perdu 150 millions ?» et tout. Et vu qu'on me demande toujours euh, pourquoi ma banque, j'ai plus beaucoup d'argent et tout, je vais euh, répondre aujourd'hui euh, à tous les, euh, les questions et tout. Donc, pour commencer les amis, lorsque euh, tout ça s'est passé, c'était un peu avant Noël, donc je sais pas la date exacte, je pourrais regarder mon record pour savoir la date exacte, mais... J'étais tranquillement connecté au serveur, je m'en allais au Dark Auction. Donc comme euh, tout bon citoyen hypixelien euh, décide d'aller au Dark Auction, on retire toute sa monnaie. J'ai décidé de retirer toute ma monnaie, donc j'ai ouvert ma banque comme ceci. J'ai pris tout mon argent, donc j'ai pris par exemple les 150 millions, j'ai fait retirer le tout. Ensuite, lorsque je les avais sur moi, je me suis dirigé tranquillement euh, vers le... Le Dark Auction, quoi, la maison pour attendre le Dark Auction. Et euh, le serveur a crash. Donc je me suis reconnecté tranquille. Et j'ai pas regardé ma, ma balance ou quoi. J'ai pas euh, porté attention si on peut dire. Je me suis reconnecté et j'ai regardé. Et là, what Zéro de monnaie sur moi. Donc je, je cours vite à ma banque parce que je veux pas rater le Dark Auction quoi. Et euh, malheureusement, zéro dans la banque, zéro sur moi. Donc techniquement, le serveur a eu un crash. Et j'ai les logs, j'ai les preuves, j'ai tout ce qu'il faut. Pour prouver que le serveur a vraiment crash. Malheureusement, je n'ai aucune réponse d'une équipe administrateur d'iPixel ou quoi. J'étais le 21e joueur le plus riche du serveur. Euh, J'avais quand même une bonne réputation. J'ai un, le... un Discord pour aider la communauté française. Enfin... Je veux pas me la péter ou quoi, mais j'aide beaucoup à Pixel, je joue beaucoup, j'ai 60 jours de jeu et tout, et même pas capable de me donner une réponse quand je donne un, un ticket de bug ou un, un sur le support et tout. Et le pire dans tout ça, je vais vous afficher à l'écran, j'avais fait un post sur le forum vu qu'ils me répondaient pas euh, sur le sur le, le support, il y a un support pour reporter les bugs, et ils m'ont toujours pas répondu. Et ça fait genre deux semaines. Et là, je vais me dire, oui, mais écoute c'est le temps de Noël. Ouais, je comprends, je comprends. Euh, c'est le temps de Noël et tout. Je leur donne quand même du temps. Mais là, bon, ça fait quand même une semaine. Moi, euh, ça me coupe un peu les gens. Parce que là, j'ai déjà emprunté de la thune à mes potes et tout pour avoir de la thune. Euh, ça fait un peu chier, quoi. Vous avez vu la, banque, la thune dans ma banque. C'est pas à moi, quoi. On m'a prêté parce que les gens avaient pitié de moi vu que j'avais perdu toute ma thune. Mais on sait très bien que les chances que je retrouve ma monnaie sont très... Très, très, très petite. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là aujourd'hui parce que j'ai besoin de votre aide, les gars. J'ai besoin que vous mentionnez euh, les administrateurs ou quoi. J'ai besoin que vous... Je sais pas Je sais pas ce que je peux faire, mais j'ai vraiment besoin de récupérer cette thune-là. Et si je réussis à récupérer cette thune-là, je compte en faire giveaway 50, 000, euh, 50 millions... Euh, de cette monnaie là euh, à vous donc euh, comment qu'on va faire c'est que très sûr si je récupère ma monnaie je vais lancer un concours sur mon Discord personnel euh, d'IPixel Skyblock là où ce qu'on a on est quand même 1500 je crois 1600 bientôt et qu'est-ce que je vais faire les gars c'est que je vais lancer un concours pour gagner 50 millions donc il y aura 10 gagnants de euh, 10 gagnants de euh, 5 millions ou 5 gagnants de 10 millions enfin on verra vous me direz dans les commentaires de cette vidéo là qu'est-ce que vous préférez comme type de giveaway mais il faut vraiment que vous m'aidez faut que vous mentionnez les admins sur Twitter donc leur Twitter tout ça va être dans la description. Juste qu'il nous donne une foutue réponse, les gars. J'ai demandé déjà de l'aide à mon ami Pigical. Donc, si vous savez, euh, Pigical, c'est quoi vous voyez, ce gars-là, le youtubeur là ici, PGKalb, si vous le connaissez sûrement, il a 100 000 abonnés. Il m'a déjà donné le Discord de Java quelque chose, aucune réponse. Euh, forum, aucune réponse, comme j'ai dit, j'ai posté sur un bug support. J'ai une réponse de un euh, helper, il m'a dit qu'il pense pas que on peut, je puisse être remboursé vu que euh, ça dit qu'il ne rembourse pas. Malheureusement, par exemple, il y a eu des instants dans le serveur où ce que les administrateurs ont remboursé. Euh, pour des bugs du genre, donc voilà, il de... j'ai plein de commentaires de partout, plein de gens qui me disent « ouais, ils vont te rembourser », d'autres qui me disent non, euh... donc je sais pas quoi en penser, et je voudrais vraiment une réponse. Même si c'est une réponse négative, bon, c'est sûr que ça va me faire chier vraiment beaucoup, parce que bon, euh, vous le savez, j'ai passé 5 mois, les 5 derniers mois, à jouer intensément sur Skyblock, j'ai 60, euh, 60 jours de jeu dans les 5 derniers mois. C'est juste énorme, quoi. C'est plus que 80% de la, des joueurs d'Hypixel. Je passe mon temps farmer, mon temps à, à grain sur le serveur pour être un des plus riches. Et là, euh, bizarre, j'étais 21e, mon but c'était dans les top 10. Et là, bizarrement, ma banque se reset pour un bug stupide comme ça que j'ai aucun contrôle. Tu sais, si ça arrêtait de ma faute un peu, tu sais, si ça arrêtait de ma faute ou quoi, j'aurais dit « Ouais, ok, bah, tu sais, c'est normal, c'est de ma faute. » Mais là, c'est pas du tout de ma faute. C'est complètement le serveur qui a crash. Enfin, regardez, regardez par vous-même. Je vous lance en ce moment le record de quest ce qui est arrivé. Je vous lance. Ok, sur so, regarde. J'ai Widra 150 382 906. Ça dit que vous 0 coins. J'ai été au Dark Auction. Euh, lorsque j'allais vers le Dark Auction, le serveur la crash. Ça dit une exposition occurre, your connection, on so you put you in the lobby. Prenez screen. Prenez, okay. et... Là ensuite, je me surco. On peut voir, je me surco. Sending sur serveur, j'ai essayé d'aller au dark auction et là ça dit ça vous prend 400 000 et là c'est là que j'ai réalisé que j'avais zéro coins dans ma banque. Ensuite j'ai ouvert ma boîte et dans ma banque j'ai vu que j'avais zéro coins. Et là j'ai dit j'ai tout perdu ma thune, pas compris je me suis décoré être sûr. et là j'ai deux coins dans ma banque. Nice. font des screens de tout et... Ils faudra... nice, vont le report et tout. Mais ils remboursent pas de toute façon, ils s'en battent les couilles de leur joueur. Hein. 150 millions quand même. Ils sont euh... là pour faire de la thune. Hein. J'ai aucune item à HDV, ni rien. J'ai juste deux items ici qui est un. Oh my god, quoi. Oh my god, c'est sérieux ça Je vais me suicider. Donc, comme vous pouvez voir, les gars, ce n'est pas euh, du tout de ma faute. C'est vraiment un bug serveur, quoi. J'avais aucun contrôle sur ce qui s'est passé. J'expliquais dans la vidéo, j'étais en train d'expliquer à mon pote. Et il me disait, ouais, record, record. Bah, ben, j'ai pris ça en fait. J'ai record quand j'ai fait un. Alt F10 je crois qu'on appelle, enfin avec le Xbox truc on peut faire des retours et c'est là que enregistré J'ai toutes mes logs, j'ai tout, j'ai tout toutes tout les preuves qu'il faut si jamais il faut euh, que j'envoie un... Aux admins ou quoi, j'ai déjà tout mis dans mon serveur bug report et tout Donc moi vous allez me dire, ouais mais icons qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider C'est très simple, je veux juste que vous m'aidez, que vous fassiez passer le mot Que vous tous les membres du staff que vous voyez, vous leur parlez, vous leur dites Aidez icons, help icons please euh, Que vous mentionnez l'admin Java, Yavarmer la, un truc comme ça, ou même mentionner un Pixel, il est québécois, il va sûrement pouvoir comprendre cette vidéo-là. Envoyez-lui, envoyez-lui cette vidéo-là, envoyez-lui, expliquez-lui, je sais pas, mais il faut vraiment que vous m'aidez, les gars. Il faut qu'on essaie de récupérer ces coins, et si on récupère ces coins, je vous fais gagner 50 millions, donc 10 personnes ou 5 personnes pourraient gagner 10 millions. J'en ai rien à foutre de l'argent, c'est juste par principe. Euh, je vais avoir le temps de me refaire jusqu'à là, ne vous inquiétez pas, je vais pas arrêter de jouer à Pixel pour l'instant, mais c'est sûr que ça fait chier de ouf quand quelqu'un travaille 5 mois pour un truc, pour un objectif, euh, déjà que je me fais refuser le grade YouTuber, là, pour deux fois là, ça fait deux fois que je me fais refuser le grade YouTuber, donc je jamais le grade YouTuber sur Epixel, s'il vous plaît au moins rendez-moi mes coins, quoi. je, je sais pas, si, euh, si Pixel tu écoutes cette vidéo là, je sais que beaucoup de gens disent, ouais, iPixel euh, ils s'en battent les couilles de leur serveur, ils, ils veulent juste la thune et tout, Va bah, prouvez-leur le contraire et aider quelqu'un qui a pas de grade youtubeur sur le serveur, aidez quelqu'un qui a passé les 5 derniers mois à jouer à ton, à ton serveur, H24, genre, je suis toujours sur le serveur, en ce moment, il est 2h du matin, je suis encore en train de jouer, j'ai littéralement aucune vie sociale, tout ce que je fais, c'est grind, grind, grind iPixel. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Pixel, si tu écoutes cette vidéo-là, j'ai vraiment besoin de ton aide aujourd'hui. Et j'espère que pour une fois, vous allez euh, avoir au moins donné une réponse. OK, même si la réponse est négative, certes, je vais être énormément déçu parce que c'est des, des heures et des heures et des heures et des heures de farming que j'ai fait. Mais euh, sincèrement, si, vous, si la moindre petite chance que je récupère ma monnaie est possible, je le demande sincèrement à Pixel les abonnés, vous devez mentionner les admins sur Twitter, sur le serveur quand vous les voyez, dites-leur de aider icons envoyez-les vers cette vidéo là je sais pas, mais il faut trouver une solution les amis pour récupérer ces coins, donc je voulais juste faire une petite vidéo pour mettre les trucs au point et vous expliquer qu'est-ce qui s'était passé exactement, donc non je vais pas lire Pixel je suis pas prévu de le j'ai comme vous avez vu dans ma banque j'ai 60 millions, ma prochaine vidéo c'est une vidéo où j'ai drop le Mosquito beau enfin euh, je vais vous montrer vite fait je passe pas le trop, mais c'est un Mosquito Mosquitobo, voilà, Mosquitobo donc on va la prochaine vidéo, on va le tester, euh, non, on va... la prochaine vidéo c'est la vidéo où ce que je les drop, ensuite c'est la vidéo où ce que je les euh, testé et j'ai plein de vidéos, plein de projets qui arrivent sur la Pixel, c'est pas terminé, mais c'est sûr qu'avec la monnaie on pourrait vraiment mieux, on pourrait se mettre un peu mieux, c'est sûr que la monnaie nous ferait un énorme... Enfin, si je pouvais avoir ma monnaie, j'aurais pu acheter une Reaper Sight. J'aurais pu tester des nouvelles items. Une perfecte armure tier 12 même. Plein de trucs comme ça qu'on aurait pu faire. Qui aurait pu être vachement cool. Euh, qui aurait été vach vachement mieux en soi. Mais bon, on verra bien ce qu'on peut faire. De toute façon, pour l'instant, les amis, on va continuer à farmer les spiders. J'aimerais être bien spider niveau euh, 8. Là, je suis bientôt au niveau 8. Il manque quelques petits trucs. Donc, euh, on verra quest ce qu'il nous arrive, les amis. Mais euh, pour l'instant, j'ai vraiment besoin de votre aide. Et je vous donne. Un... Je vais faire un résumé de cette vidéo-là. Enfin, on va laisser passer deux semaines. Là. On va laisser passé deux semaines, donc j'ai vraiment besoin de votre aide, mentionnez-les sur Discord et tout, euh, sur le Discord iPixel mentionnez-les partout ce que vous pouvez mentionner les admins, et dans deux semaines, si on n'a toujours pas de réponse ou quoi, ben là, je ferai une vidéo et je dirai... Euh que c'est fini quoi, qu'on qu abandonne notre recherche pour avoir notre thune qui nous appartient. Et euh, je vous ferai quand même un petit giveaway, peut-être un ou deux millions de ce qui me reste du tout. Du moins, on verra, je prendrai une décision dans ce moment-là. Mais dans les deux prochaines de semaines, je vais encore try hard d'essayer le de, de, de plus possible d'avoir une réponse. Si c'est possible de ravoir mes coins, parce que bon, vous, vous avez bien vu dans la vidéo, c'est aucunement ma faute quoi. Si ce si serait ma faute, j'aurais aucun problème à accepter que c'est de ma faute, sais je m'en fous. Genre, il y a Pijical, il est mort avec 100 millions sur lui. Il a perdu 50 millions. C'est de sa faute. Ça m'aurait arrivé. J'aurais pas pleuré non plus, tu vois. C'est de ma faute. J'aurais eu le somme de ouf, oui, mais c'est de, ma, de ma faute. Donc, j'assumerai les, euh, les conséquences. Pour le coup, ça, c'est pas du tout ma faute et j'y pleure rien, quoi. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir écouté. Et puis, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pendant que moi, j'exécute ce boss. Merci à tous d'avoir écouté. À demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.